Alors je trouve que vraiment on est en plein paradoxe. Ce matin même, notre présidente de la Commission disait qu'il faut absolument lutter contre le réchauffement climatique, il faut lutter contre les énergies fossiles. Et qu'est-ce qu'on voit en Afrique, en, notamment euh, en Ouganda et en Tanzanie On voit que Total Energy est impliquée dans des atteintes inacceptables au climat. C'est une véritable bombe climatique, en fait. Que ce soit au Tilanga, c'est 408 forages pétroliers, et notamment en bordure d'un des plus grands lacs d'Afrique, qui sont très riches en biodiversité. Et à COP, c'est un projet d'un méga oléoduc de total de 1443 443 km de long. C'est l'équivalent quand même de Bruxelles à Madrid, quand on regarde, qui sera en plus chauffé à 50 degrés. Donc c'est un projet qui présente tous les ingrédients d'un écocide, vous savez, le déplacement des populations, l'accaparement des terres, la destruction d'écosystèmes, la mise en péril de la sécurité alimentaire, la violation des droits humains. Donc, moi, je demande aux collègues vraiment de voter cette résolution, parce que ça sera un signe où il faut arrêter ce projet. Mais j'interpelle aussi la Commission, parce que la Commission européenne aide, j'avais interpellé madame Urpilainen. On aide l'Ouganda et la Tanzanie, donc il faut, enfin, faut qu'on fasse pression vis-à-vis -vis de ces gouvernements. Et puis il faut quand même que la France, avec Total Energy, soit cohérente avec sa lutte par rapport au réchauffement climatique. Donc on demande l'arrêt de ce projet.